Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de prononcer les mots français à partir d'un roman très connu dans le monde entier, intitulé L'étranger, celui qui a été écrit par Albert Camus en 1942. En outre, ce roman a été traduit dans plusieurs langues, y compris l'anglais et l'indonésien. Quelques années plus tard, une adaptation cinématographique a été réalisée en 1967. Et voilà, on commence. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère En Enterre de demande. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillard est Tamaringo à, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. Je demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, « Ce n'est pas de ma faute. » Il n'a pas répondu. Je pensais alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure. Plus officiel. Ok, sekian pembahasan untuk hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Prancis. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton dan au revoir.